cette période pour l'évaluation ou la réévaluation de certains aspects qui pourraient refaire surface de notre passé, surtout que Vénus est rétrograde maintenant. Donc on pourrait s'attendre à des relations, des vieilles relations à refaire surface aussi. La rétrogradation de votre gouverneur Vénus continue à vous affecter le plus. Et en plus, ce mois-ci, vous devez porter une attention particulière à la fraude et les déceptions ainsi que les promesses frauduleuses, car vous serez vulnérable aux activités similaires avec tous ces aspects délicats formés par l'éclipse lunaire, Neptune, Mars et Vénus. Vous devez être très prudent, surtout au niveau de vos finances aussi, si une affaire vous semblait trop bonne pour être vraie, investiguez davantage, mais aussi vos relations, euh, euh, dans vos relations aussi. Une relation entamée durant la rétrogradation de Vénus ne durera fort probablement pas. Vénus arrêtera sa rétrogradation le 25 juin et là vous allez vous sentir plus confortable dans vos relations et dans vos finances. Pour vous, chère Balance, l'éclipse lunaire aura lieu dans votre troisième maison, faisant des aspects délicats avec votre sixième maison et votre neuvième maison. En premier et durant les deux semaines qui suivent cette éclipse, il faut porter une attention particulière à votre santé et bien-être, car votre système immunitaire pourrait être plus faible et vous pourriez devenir vulnérable aux infections. Cette éclipse lunaire va vous inciter à changer certaines habitudes au niveau physique, dans le sens que vous pourriez adopter des nouveaux programmes de santé ou d'exercice physique, ou pour eux aussi peut-être vous pourriez euh, décider d'arrêter certaines habitudes qui affectent votre santé, comme par exemple arrêter de fumer ou de boire. Le 18 juin, Mercure commence sa rétrogradation et le 21 juin, une nouvelle lune, une éclipse solaire auront lieu dans votre dixième maison. L'éclipse solaire fera la lumière sur vos engagements professionnels, vos rencontres et vos négociations. Cette éclipse solaire vous prépare pour un nouveau début au niveau professionnel, mais durant la rétrogradation de Mercure. Dans cette maison de profession, il serait fortement recommandé ne pas entamer quelque chose de nouvel à ce niveau, mais attendre jusqu'à ce que Mercure recommence son transit direct. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, chère Balance. Je vous demande votre soutien de la chaîne et mes commentaires et surtout partagez, s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.